Tu as vu ces nouveaux capteurs de mouvement Non Comment ils marchent Quand ils détectent un mouvement, la lumière s'allume La vache hey, Aucune trace Sortez de là Montrez-vous Je viens de synchroniser ta montre terminale, avec les infos que votre équipe et toi aviez recueillies sur cette banque en 1989 Souvenir, toujours... souvenir. Oui, à en juger par ton rapport, c'était une petite promenade de santé. C'est vrai, surtout si on considère que j'ai passé le reste de l'année à dormir au bord des routes entre Bagdad et le Koweït. Oh, enfin, si ça peut te consoler, 1989 n'a pas été bonne pour moi non plus. Quoi Mais tu ne travaillais pas pour le gouvernement pendant la guerre du Golfe Non, j'étais en CP. Ah... Ok, je comprends. Oh, non, non oh. Bien, on dirait que notre installeur est compatible avec leur système d'exploitation. C'est tout il suffit de me connecter Oui. Téléchargez ces huit faux emails sans vous faire repérer. Pour qu'on croie à un vol organisé de l'intérieur. Exactement. J'ai là une copie d'un contrat passé entre la banque et sa compagnie d'assurance, Fischer. Il indique que les fenêtres arrondies qui donnent sur le vestibule sont à fermeture magnétique. Essaie de trouver un disjoncteur ou une boîte de dérivation pour couper ça. Ça Ok. Au travail, Fisher. Voilà qui règle le problème des fenêtres. Hé, hey, qu'est-ce que c'est que cette décharge d'énergie Le vestibule. Une grille laser vient juste de s'allumer. Des lasers ça me rappelle les années... 90 J'allais dire 70. Tu veux bien arrêter de me faire croire que je suis vieux J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, Fisher. Tu es vieux. Notre spécialiste est là, Fisher. Il va vous faire entrer dans la salle des coffres pas à pas. Alors, soyez patient avec lui. Patient Je crains le pire. Allô Allô Est-ce que ce truc est branché Oui, je vous entends. Vous avez été briefé Bon, d'accord. Écoute, c'est un modèle Netflix Welsh 8. Et ils sont tout finis. Pour commencer, il te faut autoriser l'ouverture. Comment je fais Le président de la banque et le trésorier ont tous deux un verrou d'autorisation dans leur bureau. Et le troisième est dans le bureau de la sécurité. Désactive-les tous. Ok. Début l'identification. Emprunte reconnue. А! О! Мо! par ça, Voilà pour l'autorisation du trésorier. Plus de... Oh non. Zerkesi. S'il y a un nom que je ne voulais pas voir. Zerkesi C'est une marque de viande séchée Sans doute le meilleur théoricien informatique qui soit au monde. J'ai travaillé avec Morgan Holt sur le projet Watson. Et il paraît qu'il a perdu la boule. Et Encore ouais. un pourri en puissance, quoi. Ça peut toujours être... Je m'étonnerais qu'il le fasse. Tu vas euh, Qu'est-ce que... Ça va vraiment mal. Qu'est-ce qui s'est passé mmh. Ça fait 4 emails Fischer. Vous êtes à la moitié. Merci de m'aider. J'ai du mal à compter au-delà de trois. Pas la peine de faire le malin Fischer. On dirait qu'il y a d'autres lasers droit devant Fischer. Le coin grouille de photons ma parole. Il y a un garde qui se balade. Il n'a pas l'air d'avoir de, de problème. Il doit avoir une sorte d'émetteur sur lui. Rapproche-toi pour bénéficier de son immunité électronique. Suivant Mauvais je n'aime pas, pas ça du tout. Je vais enfoncer la porte. Oui. Bien joué. Rien. Ouf, oh, ça vaut mieux. terminé. Bien pensé, Fischer. Comme ça, même si les caméras vous voient, on ne pourra pas vous identifier. Ça fait deux. Il ne reste plus que celle du président maintenant. Mmh. Travail, Fisher. Plus qu'un et nous sommes couverts. Je fais de mon mieux. Voilà pour ce qui est des autorisations. La porte extérieure de la salle des coffres devrait être en train de s'ouvrir. Génial. Juste à l'intérieur. Tu trouveras la Me demande salle si. Des coffres. Mon copain a pensé à toi et a mis de l'équipement pour toi dans la montre. Très bien. Je vous recontacte quand j'y suis. <rire> C'est Will. Turtle disait qu'il y avait de l'équipement dans un de ses coffres. Sur la droite, au niveau de ta poitrine, le numéro 1024. Gaffe avec ce matos. Qu'est-ce que c'est au juste Les charges sont pour la salle des coffres. L'autre truc, c'est un outil de crochetage télémétrique. Pardon Télémétrique Va à la salle des coffres principale et on reprend. Bien. Maintenant, il te faut ouvrir ces deux dernières serrures en même temps. D'où l'outil de crochetage télémétrique. Exactement. Analyse les gestes que tu fais pour crocheter une serrure et les reproduit sur l'autre. Sacré équipement les mecs. Bon, une fois que tu sens bien chaque goupille, attends que l'outil de crochetage fasse de même. Dès qu'il émène sonnerie, crochette la goupille et passe à la suivante. Synchronise bien tes mouvements avec l'outil où il faudra recommencer. D'accord. C'est une possibilité qui fait froid dans le dos. Excellent. Maintenant, toutes les enquêtes menées sur le cambriolage remonteront ah. aux enquêteurs eux-mêmes. Autrement dit, le gouvernement panaméen ah. va balancer des banquiers innocents en prison. Innocents Si on oublie qu'ils livrent des armes aux révolutionnaires. Ah oui, j'oubliais. Méchant banquier. Beau travail, Fischer. Comme ça, toute cette opération aura l'air d'un cambriolage. Et ils ne sauront jamais que nous étions là. Dites, Lambert. Si on reparlait de mon augmentation, maintenant que j'ai 50 millions de dollars entre les mains... Mmh, 25 cents de dollars. C'est ma dernière offre. Ça marche. Bien, Fisher. Nous allons procéder à votre extraction au même point...